Je suis Zamaia Coppens mm. et je veux remercier euh, à vous tous, en particulier Amnesty, et ainsi en Belgique, qui ont fait tellement de travail pour rendre public, pas seulement mon cas, mais aussi tout ce qui se passait au Nicaragua. Je suis, je suis certaine que la raison pour laquelle je suis maintenant dans ma maison, c'est justement votre travail et aussi c'est la raison pour, pour laquelle euh, Beaucoup d'autres sont dans, dans leur maison mais il y a actuellement plus de 102 euh, personnes en prison encore et juste cette semaine, euh, juste hier pardon, six personnes, six personnes ont été euh, détenues et trois ont été tuées cette, juste cette semaine. Alors la situation n'est pas normale du tout, on, doit, on continue à travailler et je vous remercie beaucoup de, de continuer de continuer avec moi ce travail merci beaucoup